Pour le nollie, les mouvements clés et les phases d'apprentissage vont être les mêmes que celles du Holi, à l'exception que nous allons utiliser la jambe avant. Tout d'abord le nose press à l'arrêt, puis en glissant. Ensuite donnez une impulsion pour réaliser votre premier nollie, tout d'abord sur le plat, puis ensuite en glissant. Le niveau de difficulté augmente alors sérieusement, de même que pour le niveau de style.